Je suis chirelle je suis toujours avec mon problème au niveau euh, de la mâchoire pour pouvoir parler correctement je tourne euh, cette vidéo suite à weed flower que je vous ai mis sur la chaîne youtube donc on se retrouve pour le prologue d'un jeu qui est sorti euh, le 23 mars 2022 au prix de 16,79 euros hors euh, promotion alors évidemment, les cheux et les ceux ne voudraient pas, il y a un problème, hein, mais bon, vous me comprendrez, j'espère. Donc, il est disponible au prix de 16,79 comme je vous le disais. Donc, ce n'est autre que Animal Shelter Simulation, qui est le prologue, là, que je vous montre. Euh, Qu'est-ce que nous allons donc faire Nous allons donc être responsables d'un établissement de recueil animalier. Notre but va être de 6 je peux le dire de cette façon, de les remettre en état, parce qu'évidemment ce sont des animaux euh, qui vont arriver dans un état euh, plus que lamentable, abandonnés, frappés, maltraités, enfin peu importe. Donc il va falloir effectivement les remettre en état en les rendant heureux via diverses actions qu'il y a dans le jeu, d'apprendre à bien les connaître afin de leur trouver un nouveau foyer, mais en tenant compte des traits et de la personnalité des animaux, mais aussi des traits et des caractères des personnalités qui vont vouloir les adopter. Donc, euh, par exemple, euh, si on a une personne, euh, quand on va avoir pris un chat ou un chien, vous pouvez commencer avec un chat ou un chien. Après, dans le jeu, vous pourrez agrandir votre, euh, votre centre animalier euh, en rajoutant un vétérinaire, en rajoutant que vous voulez les chiens et les chats. Mais là, dans le prologue, vous devez choisir au début soit avec les chats, soit avec les chiens. Vous ne pourrez pas faire les deux. Et petit à petit, vous pourrez agrandir, comme je vous dis, en, en, en gagnant euh, de, de la renommée, vous allez pouvoir agrandir votre ben, centre euh, de refuge animalier. Donc il faudra faire attention effectivement aux adoptants, parce que euh, par exemple si un adoptant veut un chien ou un chat qui est tranquille et que vous, vous avez un chien qui est plutôt euh, dans ses traits, euh, très joueur, euh, il faut un jardin ou des choses comme ça, ne le donnez pas à quelqu'un qui veut un chien, par exemple, tranquille. Ou si une personne âgée veut un petit chien pour elle, ne lui donnez pas un gros pitbull, par exemple, ou autre. Donc, on va voir tout ça en jeu. C'est parti. Et puis, euh, j'espère en tout cas que ça vous plaira. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Un petit pouce en l'air, un commentaire. Je vous répondrai toujours. Et c'est parti pour la découverte. Alors, euh, qui souvent nous aujourd'hui Choisissez un animal pour commencer votre aventure. Moi, quand j'ai testé, j'avais pris les chats, donc je vais tester avec les chiens. Alors, nous espérons que vous êtes remplis de beaucoup d'énergie, car de nombreux défis vous attendent. Êtes-vous prêts donc il va falloir donc, soigner les animaux, jouer avec eux, les laver, euh, devenir une famille, trouver euh, une famille d'accueil pour les animaux, acheter des équipements pour les rendre heureux et trouver des foyers aimants pour les adopter. Alors sur la gauche on a un petit tuto, Donc, vous pouvez rebâner vos touches sans aucun problème, euh, selon comme vous jouez habituellement, il n'y a aucun souci. Donc au niveau des missions, on va devoir donc, déjà faire le tutoriel, donc avancer se balader, à droite à gauche, euh, il faut qu'on se rapproche de l'ordinateur. Ok, donc on a une petite flèche bleue, donc on est dans un simulateur, hein, donc euh, hop, hop voilà, en utilisant un ordinateur, vous pouvez contrôler et faire les choses les plus importantes dans votre refuge, accueillir les animaux, leur chercher un nouveau foyer, parcourir les articles à acheter dans la boutique et bien sûr contrôler les stats euh, tout en un seul endroit. Donc l'ordinateur, les animaux dans le refuge, les notifications, les emails, les animaux de compagnie à accueillir, parce que c'est là sur l'ordinateur que vous allez venir les chercher. Vous allez dire, ben, je prends celui-là, ou j'en prends deux. Là au début, vous aurez deux cages, donc vous pouvez prendre deux chiens ou deux chats. Il va falloir s'en occuper, aller acheter de la nourriture et de l'eau pour les nourrir et euh, leur donner à boire. Euh, pour les chats, changer des litières, acheter des litières. Pour les chiens, j'ai pas encore vu je vais le voir avec vous. Vous avez l'encyclopédie, la boutique, la galerie. Il va falloir évidemment, comme dans tous les refuges, quand vous voulez faire adopter des animaux, les prendre en photo. Et mettre la photo dans l'ordinateur pour trouver un adoptant. Et ensuite, le mode construction où vous pourrez rajouter quand vous aurez pris des niveaux euh, de. Je dirais de, de, de. Comment je peux dire ça Des niveaux de. de de valeur qu'en fait euh, vous pourrez euh, débloquer euh, de nouveau, de nouvelles choses et les statistiques. ok Les emails, vous pouvez les consulter, euh, les nouveaux reçus et ceux déjà lus pour certains d'entre eux, vous pouvez donner une réponse. Donc quand vous recevez un email de quelqu'un qui veut adopter un animal que vous avez, si vous trouvez qu'il ne correspond pas aux caractéristiques que l'animal a, c'est-à-dire si le joueur et que la personne est plutôt un chien ou un chat calme, et que c'est un, un chat ou un chien plutôt euh, indiscipliné, on dira, euh, vous pourrez dire que l'animal ne lui convient pas. Voilà, tout simplement. Euh, la boutique, on y trouvera les nourriture, les médicaments, les objets de déco. Vous pourrez aussi euh, acheter tout à ce niveau-là. La boutique est divisée en différentes catégories pour faciliter la navigation. C'est assez pratique. Hein. Hop. Au niveau de l'ordinateur, c'est terminé. Donc première chose à faire, c'est évidemment, on va euh, ici, Annie moi à recueillir. Donc on peut voir qu'on a, n'a qu'un pour le moment. L'offre expire dans plus de un jour ou une heure. Je ne sais pas exactement si c'est du temps en heure ou en ou un jour. Il y a un petit chien qui s'appelle Harper. Vous voyez, il a, il a au niveau bonheur, euh, c'est pas catastrophique mais c'est pas génial. Ce petit bout de chou a été censé être utilisé dans des combats d'animaux donc on va le prendre entrez le nom on garde Harper vous pouvez changer le nom si vous avez envie donc on ferme notre ordinateur et on va aller euh, attendre l'arrivée euh, de euh, du camion qui va nous livrer Harper là, il est là donc il y a une petite cage comme ça donc ça se joue au clavier gauche hop, on sort l'animal on le prend on, on, on. par contre au niveau de l'animation euh, ça fait un petit peu sa à patate hein, comment on les prend et comment on les pose mais bon chaque animal doit avoir sa propre cage sa maison un seul animal est autorisé par cage dépend pour pouvoir le poser ok hop. donc on va aller là on va prendre le chien on, on suit le petit tuto en haut à gauche L'enclos est un endroit où vous pouvez libérer vos animaux, donc euh, vous, vous devrez le mettre dans la cage, mais si vous les jouez avec ou qu'ils restent un petit peu en dehors et connaître ses autres congénères, vous pouvez le mettre dans l'enclos pour qu'ils puissent courir, etc., se promener, passer du, du temps avec les autres chiens ou les chats qui sont dans les enclos, à condition que les chiens aiment les chats, hein, bien sûr, sinon ils vont se bouffer. Donc on va aller ici, donc là pas très compliqué, hein, c'est le tuto, donc hop, voilà. Les cages sont séparées pour les chiens et chats. Vous pouvez y mettre les animaux après leur arrivée au refuge ou après les avoir soignés. Pour les laisser se reposer un peu, c'est leur, leur espace personnel dans votre refuge. Chaque cage a son propre tableau avec des informations sur l'animal. Ok. Donc on va poser Harper ici. Donc Pour mettre en bas à droite, vous voyez, c'est avec le clic droit. On met Harper là. Et euh, comme tous les autres êtres vivants, le chat et les chiens doivent boire à manger, utiliser l'ordinateur. Donc on va vite repartir. Alors dit, on va aller acheter de la nourriture pour chien. Après, je vous montrerai un petit peu. Vous allez voir, de toute façon, au fur et à mesure. Hop, ça donne un petit peu le tournis, faire, je trouve. Pour que je pèse la sensibilité. Donc ici, donc on va commander euh, de la nourriture. On va prendre deux. Et... Euh, Ajouter au panier et on va prendre évidemment de l'eau. On va en prendre deux. Ça part très vite. Ajouter au panier. On fait une commande. Hop, on commande. Et là, ce qui est marrant, mar marrant façon de parler, c'est que on a euh, un drone qui va nous livrer. Donc on va aller l'attendre. Ici, vous voyez, vous avez l'hélipad. Et là.. Voilà, le petit drone qui va nous livrer le colis. Alors, euh, hop, on prend tout. Cache de vos articles. Vous pouvez placer tous les objets que vous ramassez directement dans votre inventaire pour l'ouvrir, fermer utiliser la touche Tab. Pour une sélection rapide, utilisez le bouton de défilement du, du bouton droit de la souris. Donc voilà, Donc on a, on a de l'eau. On va aller mettre de l'eau au chien de l'eau évidemment à manger avec le clic gauche de la souris on remplit à la limite on peut le laisser euh, moi j'aime bien le laisser là comme ça je sais que c'est pour lui ensuite euh, on va prendre la nourriture et on va remplir le bol voilà et je vais le poser les besoins de l'animal doivent être satisfaits systématiquement. Il me cherche avec les cheveux, hein, le jeu là. Donc hop, on va poser la nourriture là. Non, hop. Voilà. Est-ce qu'on a est un surplus Pour éviter d'être bloqué. Hop On va le poser là. J'en ai, ai pris deux, ça m'en a donné quatre. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir au niveau du chien Alors, à peur, à fin, c'est fait. Ça nous donne les notifications, le colis, ça nous rappelle tout ce qu'on a fait. Ok, on a gagné 10 points de réputation. <cười> Donc, il faut qu'on caresse le chien. Donc, on va le caresser. Pour ça, vous avez tout qui est expliqué là. Hein. Vous maintenez, hop, il y a une petite main comme ça. Prenez la balle et utilisez-la pour jouer avec le chien. Donc, on va prendre le chien. On va le ramasser. On va le mettre en dehors de l'enclos parce qu'il n'y va pas tout seul. On va le poser là. Voilà. Et on va prendre la balle qui est ici. Alors, jouer avec les animaux, vous voulez jouer Appuyez sur le bouton droit de la souris pour prendre une balle pour un chien ou un laser, ce sera un laser pour un chat. Sélectionnez un animal, cliquez dessus pour le chien, lancez la balle, appuyez sur le bouton gauche de la souris. Pour le chat, il faut déplacer le rayon en bougeant la souris. Et après avoir joué, n'oubliez pas de caresser votre animal. Donc, on va choisir la baballe. Il où Par cœur. Je vais venir ici. On va chercher la baballe. Ramène la baballe. C'est bien, on va le caresser. Ok. Félicitations, votre chien est prêt à être adopté. Donc, on va le laisser se promener un petit peu au cas où il a envie de faire ses besoins. Donc, on va utiliser l'ordinateur pour euh, acheter une caméra, pour le prendre en photo de façon à le mettre à l'adoption. Hop là, je me suis pris la porte dans la tête. Alors, ici, les petits cartons qui vous gênent euh, quand vous allez tout ramasser, vous le prenez. Vous maintenez le bouton de la souris. Et ici, vous avez des conteneurs. Donc, hop, et là, vous jetez. Il veut pas Il faut que je complète la mission avant, d'accord. Alors, et vous le jetterez effectivement dans le conteneur. Hop, ça vous évitera d'avoir des cartons partout. Donc, on va aller se commander une caméra pour pouvoir prendre une photo, en un appareil photo, plutôt, je dirais. Donc si on regarde ici, donc, les catégories, on a les aliments, la médecine, c'est les médicaments, l'hygiène, les jouets, la déco et autres. Donc pour l'instant, il nous faut l'appareil photo. On va en prendre un, ajouter au panier, faire une commande, hop, et on attend notre drone. Alors c'est très simple, après avoir pris un appareil, appuyer sur le bouton gauche de la souris. L'appareil est alors prêt à prendre des photos. Pointez la zone où est l'animal que vous souhaitez photographier, puis appuyez à nouveau sur le bouton gauche, de la souris. Euh, attention, un appareil photo a une option d'impression, vous donnera instantanément des photos qui tombent par terre. Alors, déjà, je foutu par terre. Donc, on va se mettre là. On peut zoomer. On peut se rapprocher que ce sera mieux là hop on reprend la, la touche 1 ou 2 peu importe et on va aller développer enfin scanner la photo pour pouvoir la rentrer dans l'ordinateur puisqu'on nous a dit qu'il était prêt à être adopté ah oui ce que je vous ai pas montré c'est les caractéristiques de l'animal ce qui n'est pas négligeable ici sur le tableau donc on voit, vous voyez ses besoins, donc en haut son bonheur, 4958 sur 5000, adoption à 99%, là à 100%, il a un petit peu faim, un petit peu soif, un petit envie de caca. Alors c'est un animal qui s'ennuie très vite, il a besoin de beaucoup d'attention, il est loyal, donc, et là il mange quand même pas mal, hein, tout comme les humains, il aime, il aime bien, il a un bon bidon, il est loyal et il s'ennuie facilement. Il faut tenir compte de ça pour pouvoir euh, choisir la famille qui va l'adopter. Hop donc, je repars à mon ordinateur et on va les développer, euh, scanner les photos pour les rentrer dans l'ordi et faire adopter, bien sûr, l'animal. Alors, Ah, donc on a scanné il est dans l'ordi on va scanner la deuxième avec le clic gauche ah, et ça nous pose des photos ici et donc dans l'ordi on va aller ici Harper on va lui mettre plus d'infos alors d'un refuge à un autre personne ne connaît la véritable identité de Harper il est en bonne santé à Michael et Colin presque comme s'il n'avait jamais été dans un refuge a peur sur un grand ami, vous ne, vous ne croyez pas. Venez vérifier par vous-même. Bon, on ne met pas de pub. Par contre, on va mettre une photo, je pense. On va mettre la photo à l'intérieur. Hop, on va la sélectionner. Trouver une nouvelle maison. Merci d'avoir posté votre annonce. Nous espérons que quelqu'un vous enverra bientôt un courrier avec une offre d'adoption. Ok, donc on a déjà un email là-haut. Alors Manuel MacLeod Il est intéressé par Harper Je suis Manuel MacLeod, votre annonce a attiré mon attention Le chien Harper est à la recherche de nouveaux foyers Je souhaite vous faire part de mon intérêt pour l'adoption J'espère que je l'aurai cordialement On va lui répondre, il a l'air euh, Je ne sais pas si on peut voir les caractéristiques De la, de la personne Donc on est à 87% de pop propreté Il a dû faire caca entre deux euh, Ça c'est la galerie alors, dans la, ça doit être dans la version euh, du jeu complète. Vous aurez accès à la personnalité euh, qui nous écrit hein, les caractéristiques de la personne. Donc, on va lui répondre, ok. Merci. Hop. Voilà. On quitte. Et normalement, on attend que la voiture arrive. On va aller chercher Harper. Hein. Dès que la voiture sera arrivée, pour le mettre dans la caisse. Alors, je vais chercher Harper vite. On le prend. On le ramène à la voiture. Voilà. Donc, il faut le poser à côté de la voiture. Je t'ai dit, avec les chats qui ont une cage. Et là, il n'y a pas besoin de cage. Donc, il faut qu'on recule. Pour que le véhicule puisse partir. Et voilà, notre petit appartement. Cœur a été adopté, donc on va en profiter pour nettoyer résumé de l'adoption génial. Donc, hop, on va les nettoyer ici. On va regarder un petit peu euh, s'il n'y a pas de caca, de choses comme ça. Ici, il y a un caca. Donc, pour ça, ici vous avez un distributeur de sacs à crottes. Donc, vous prenez un sac, <coughs> pardon, excusez-moi, et euh, vous allez aller sur la crotte et hop on ramasse et évidemment on le jette ici après il euh, n'y en a pas d'autres on va vérifier non alors euh, ensuite on va les jeter nos boîtes dans le petit conteneur On a fini notre mission donc euh, hop. voilà ok donc ici vous avez les conteneurs pour jeter et recycler ici euh, vous avez un espèce de d'entrepôt donc euh, vous pouvez ranger des choses dedans c'est de la déco et petit à petit vous pourrez euh, agrandir euh, agrandir votre euh, votre votre centre animalier euh, tout autour il y a du terrain et vous le placerez où vous voulez donc là vous voyez il y a deux cages donc à à la limite, ouvrir donc je peux adopter deux chiens je pense pas que je puisse faire chien et chat les deux donc on va aller voir nos emails parce que ça nous dit en haut à droite hein, que euh, on a un email on va aller voir Qu'est-ce qu'il nous a dit Ok, donc on l'a lu, c'est bon. Donc on va peut-être adopter un autre animal. Alors, le chat, on ne peut pas, puisque là on n'a pas le jeu, mais dans le, le jeu, si vous le prenez, vous aurez le choix d'accepter des chiens, des chats, peu importe. Là, moi j'ai pris que des chiens. Donc on a le choix entre la mère de cet animal à donner naissance à trois autres animaux, malheureusement les propriétaires ne pouvaient pas s'occuper de tous les animaux ils n'ont eu d'autre choix que de les donner et c'est pourquoi Eddy est apparu dans la liste donc on regarde ici au niveau du temps c'est celle là la plus euh, la plus rapide accepté et puis on pourra en prendre un deuxième mais on verra après hop on va déjà aller en haut on a un objectif il faut qu'on arrive à faire adopter trois chiens donc hop On va la laisser manger. Qu'est-ce que ça nous dit Alors, elle avait faim, elle avait soif. Hygiène, ça va. Santé bonne. Elle n'a plus rien à manger, donc on va, hop, ramasser ça. Voilà. regarder ses stats. Niveau faim ça monte doucement. Niveau soif doucement, les besoins. Alors euh, pour l'instant c'est un chien qui est bruyant donc euh, euh, évidemment si quelqu'un qui vous dit je veux de la tranquillité ne lui donnez pas cet animal là. Elle est gloutonne et on n'a pas encore joué avec elle donc on, a, on la connaît pas beaucoup. Eh ben elle avait faim, on va lui remettre des croquettes. Ça sera fait on va la prendre on va la caresser déjà elle est bruyante hein on l'a bien dit on va la prendre et on va jouer à la balle je sais plus où est la balle d'ailleurs on la lâche on va attraper la balle à chercher ramène la balle Non, c'est pas toi que je C'était la balle. Oh my god! Euh, hop. Eddie. Eddie. Elle cherche la balle. Ramène. On peut prendre une. une... Ah oui, il faut la caresser. On va peut-être essayer de prendre. Ah, on a plus d'infos, à la touche A. Alors, besoin des animaux, faim, soif, vessie, santé, prêtez une attention particulière. Donc, on va aller voir comment elle va. Euh, elle est à 38 et quelques. Elle a soif, elle a envie de faire sa petite crotte. On va peut-être prendre une photo. Euh, donc, hop. donc, on va la prendre en photo tant qu'il fait soleil. Hein. Espérons qu'elle qu qu n'aboie pas. Voilà, ok. Et on gagne des points de réputation, donc on va prendre hop à la touche 2. Non, je peux pas. Euh, on va regarder comment elle va ici. Alors, apprenez à mieux la connaître. On ne la connaît pas assez encore, voyez. Elle n'est pas prête à l'adoption. Ça monte petit à petit. Donc on va la prendre. On va la caresser. Il vaut mieux les faire adopter quand le, le tout est à 5000. Hein. Hop, on va la ramasser. On va la mettre là parce que je pense qu'elle veut boire et manger. Allez, comment là La ramasson, elle a laissé aller là-bas pour qu'elle fasse caca peut-être. C'est bien, ma fille, très bien. très bien on va la laisser faire on est presque bon pour l'adoption il faudrait qu'elle fasse le ah ça y a, il a fait le pissou voilà et on va la rentrer parce qu'elle a soif Hop. et on va la mettre dans la cage Elle aille boire, on va il y a de l'eau au moins, yep. l'eau est pleine, on va les caresser, T'es brillant hein, fille hein Que tu bois, va aller à 4592. On va attendre un petit peu, peut-être va boire et manger. Ok, niveau propreté. Si elle était sale, on peut acheter une brosse, etc. Au niveau de la du magasin sur l'ordinateur, donc on va aller développer nos photos. Ça là ne me servait à rien, c'est une photo que j'ai prise. À... Hop. Je peux la... Hop. tout seul on va voir comment aller alors attendez on va regarder sur l'ordi s'il y a d'autres au niveau de, du magasin on peut lui acheter des cookies de super goûter un bol ça c'est pour les chats il y aura des objets à débloquer selon la réputation que l'on a bon, on peut on peut acheter des bon, on prendra un on va prendre un super goûter, hein, on va voir. Hop, commande. Voilà, on va attendre le, le, le colis. Ah oui je me disais il y a des abeilles non pas du tout c'est le colis que j'ai ouvert je prends tout on se calme ma belle voilà elle a un cookie, elle a tout comment elle est elle est prête à l'adoption donc on va, on va aller de suite hein, mettre la photo sur son profil et la faire adopter donc c'est un animal bruyant Hop. on met la photo d'Aidy Sélectionner, trouver une nouvelle maison. Ok. Alors, on a Kennedy. Intéressé par Heidi. Alors, passionné d'animaux. Calme. Donc, elle, c'est pas bon. Et elle. Je n'aime pas les animaux. Je veux que mon animal soit poli. Non, non, je suis intéressée. Je veux l'animal soit silencieux. Donc, elle, c'est vraiment pas bon. Donc, réponse. Non. Hop. On avait. Et elle. Euh, elle est intéressée. Calme intelligent qui soit pas désordonné donc euh, non on va dire non à elle aussi donc elle on supprime elle Calme, non. Ici, elle aime pas. Problématique, il est pas vraiment problématique, il est un peu bruyant. Il est glouton, donc c'est pas bon. On lui dit que c'est pas bon. Elle, elle a un gros ventre Donc, hop supprimer. Il doit être actif. Donc, elle, c'est pas bon. On, on fait OK. Ici, calme. Et lui. Bon, on, on, il est calme, à part qu'elle aboie, hein. Alors, c'est très bien cet animal était calme en raison de animaux animal le nouvel animal de compagnie doit être confiant la propreté pas de désordre ok loyauté c'est très bien ok réponse on lui donne voilà hop On va aller le chercher dès que la voiture est arrivée. Si j'ai bien tout validé. Voilà. Hop, allez, on va chercher Heidi qui mange évidemment. Hop, désolé Pépette, on t'attend. Il y a un endroit bien particulier où faut les mettre. Hein. C'est un petit peu plus embêtant je trouve avec des chiens qu'avec des chats. Pour les poser. Voilà. Allez, Eddy, Ça fait mal au cœur. Bon, on sait qu'ils qu vont dans une bonne famille, mais.. C'était mal au coeur de devoir partir. Alors, on va regarder. Mmh. Ah bon. Elle était timide. Vous voyez, là, par contre, l'adoption, je l'ai un petit peu raté. Bon. Il n'est m'est pas retourné, en tout cas il n'y a pas de caca il n'y a pas de non ah je suis déçue. au niveau de l'eau c'est comment ici on va en remettre ça sera fait Ok. il est rempli alors euh, qu'est ce qu'on a d'autre bon faut faire adopter trois animaux ça fait un mais j'ai raté euh... On n'a pas un balai par là. Euh... On va prendre le balai. Il faut évidemment nettoyer les cages. Vous hein. vous en doutez bien. Hop On a le niveau de la saleté dans le petit rond vert. Pour ça par contre c'est pas évident. Il y aura un travail à faire là-dessus pour le balai, je pense, à moins que dans le jeu finalisé, ils aient fait tout ce qu'il fallait. Alors, si je bouge, par contre, euh... je ramasse. Je vais plutôt le mettre ça, peut que je vais pouvoir nettoyer plus facilement la, la cage. Il y a un tout petit boulot de à faire au niveau, vous voyez. Bon là, tout est propre, mais il y a un petit, un petit boulot à retoucher au niveau du truc, du, du nettoyage. On va le, hop, le poser là. Alors, au niveau aliments, médecine, hygiène, euh, on peut prendre une serpillère, peut-être. On va l'ajouter au panier. On peut prendre, euh, ouais, une serpillère pour l'instant, je pense que c'est bien. <cười> au niveau des jouets, des... un or sac à bout on peut prendre. Voilà. pour les chats mais il n'y a rien décoration donc ça c'est plus pour nous litière tanière niche on peut prendre une niche avec un toit bleu toit rouge toit nord une niche en bois toute simple ajouter au panier Alors, on va faire la commande le drone va arriver on va récupérer prendre Alors ça c'est la niche on garde appuyé et on... voilà peut-être déplacer euh... Qu on a encore dans le dans l'inventaire, euh, on a des jouets, ou plutôt un os à là j'appellerai ça moi, mais bon, on va le mettre là, on a un caoutchouc et on va mettre l'autre euh... Ici, où on peut le trouver, là, hop, voilà. Donc maintenant, on va pouvoir agrandir l'abri, mais là, il faut avoir des points de réputation pour pouvoir le faire. Pour chaque niveau de réputation du refuge que vous gagnez, vous recevez un jeton spécial à utiliser dans le mode construction. Il est nécessaire à l'achat de nouveaux espaces pour construire des bâtiments supplémentaires. Plus vous gagnez de jetons, plus vous aurez d'espace à construire. Donc je vous montre ça, vite fait, et on en restera là pour la, le prologue. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses à faire. Et pour Cricket... Ça va, l'adoption a été bonne. Ok. Donc entrer dans notre construction, acheter une station de lavage. Alors on va regarder ça. Mais je pense qu'on va pas avoir assez de jetons. Alors déjà on va supprimer euh, les mails qu'on a là. Sinon on s'y retrouve plus. Hop, supprimer, supprimer, supprimer. On va dans le mode achat. Donc on va dans autre. Décoration. On regarde un petit peu s'il n'y a pas des nouveaux trucs euh, qui sont arrivés. Des jouets Non. Hygiène Non. Animent Non. Donc, le mode construction, il est là. Donc, vous voyez ici, avec un ticket d'extension, vous voyez, moi, j'en ai zéro. D'argent, j'ai assez, mais je ne peux pas construire d'extension parce que je n'ai pas de ticket. Donc, faut que j'adopte encore des... Des, des animaux que je les fasse adopter pour pouvoir me débloquer euh, un jeton qui va me permettre de construire donc ici vous aurez des extensions pour pouvoir euh, rajouter des choses donc améliorer les bâtiments amélioration des vétos amélioration du lavage bâtiment d'habitation autre bâtiment là c'est pour vous rajouter euh, des euh, des cages autre bâtiment donc moi elle me demandait une station de lavage je, je vais pas pouvoir euh, l'acheter vous avez l'amélioration des bureaux pour vous voyez il faut 3 étoiles la 5 étoiles pour l'amélioration des bureaux l'amélioration avec des cliniques vétérinaires vous voyez vous faut quand même le niveau 1 on l'a mais on n'a pas le jeton donc il faut encore adopter des animaux ensuite on a euh, bah, les stations de lavage ici des bâtiments supplémentaires euh, enclos pour chat par exemple, donc on pourrait le, vous pourrez le rajouter. Autre bâtiment, vous avez des bâtiments ordures, des entrepôts niveau 1 pour stocker. Euh, ça, c'est des DLC du jeu, donc vous pouvez acheter des DLC aussi. Euh, Meubles, on a vu. Décoration, euh, vous pouvez acheter des clôtures. Euh, vous allez pouvoir personnaliser complètement euh, votre bâtiment. Alors, à moins que ça, là, par exemple, euh, je ne pense pas que je puisse le virer. Hein. Alors, je peux vendre ça, peut-être. Je ne sais pas, ça ça, est-ce que, est que ça va me permettre, on va tester, euh, on va le vendre. Et est-ce que là, je peux, je peux prendre alors le bâtiment pour animaux ou c'est parce que je n'ai pas le, le niveau tout bêtement. Est-ce que je peux le placer ici Oui. Oui. Ah oui, ça c'est quand j'ai vraiment plus de place. Et on ne peut pas les, les, les bouger. Euh... Si. Si si, je ne pas vu. Ok. Et on peut vraiment le personnaliser. Voilà, donc le prochain chien, il faudra qu'on l'amène à la station de lavage. Mettre le chien dans l'air de lavage. Donc on a une machine à laver. Ici, une station de lavage. Et là, je ne peux pas ouvrir. D'accord, ok. Écoutez, on va voir comment ça fonctionne. Ceci, on va donc adopter un chien. Et on va voir comment ça marche. Ici. Il est également recommandé d'amener ce support chez le veto. Le problème, c'est que je n'ai pas de veto. On va voir. Hein. Ok. On va voir comment ça se passe. Hop. Avant de laver, par contre, on va peut-être lui, euh, lui donner à manger tout ça. Hop. Espiègle. Ah, donc elle fait des bêtises. Donc santé, ça va, c'est l'hygiène. Hein. Donc vraiment, on a l'animal qui est adopté, adapté là pour le prologue, pour ce qu'on a besoin. Donc c'est très bien. Dibou divertissement, elle est nickel. Elle va manger un peu. Oui, elle va manger un peu. C'est euh, Molly, elle va manger un petit peu. Un petit peu ou beaucoup. Donc espiègle et. Pour l'instant, on a que ça. On va laisser manger tranquille. Donc on a une alerte hein, quand ils sont adoptables. Hein, donc évitez de le, de le faire adopter quand vous allez jouer. Ouh Dis pépère. Euh, Pépette plutôt. Tu ne me mords pas. Tu hein. es méfiante. Pour l'instant, ce n'est pas dit que tu es agressive, mais tu es méfiante. Oui. Hop. On fait ça. Essayez de la madouer un petit peu. J'ai pas envie de me faire bouffer tout de suite si vous voulez avec. Euh... Non, n'aie pas peur. Allez, viens. On va à la station de lavage. Alors, j'ai pas testé hein, jusque là la station de lavage, donc je vais découvrir ça en même temps que vous. Alors, poser l'animal, prendre le shampoing ok on ne mort pas hein. ok on va le poser lui prenez l'éponge ok on ne le mouille pas avant alors déposez une petite quantité de shampoing sur l'animal que vous avez, ok une fois que l'animal est sur le support vous pouvez prendre une éponge euh, et puis voilà ok Ensuite, le haut tuyau, d'accord, et ensuite au séchoir, normalement. Ok. D'accord. Alors, on va pas toujours. Merci. faut que je me déplace, hein, peut-être. Oh <laughs> le pauvre, sur le nez, puis voir ta tête. Oh là là. L'autre côté, peut-être Je vais voir. Pour oh le porte. Il se crunche tout dans les finirs. C'était pas ça. ça C'est bon pour euh, me faire électrocuter. Hop. Donc maintenant on peut le faire, euh, le, on peut le faire adopter, mais bon, on va jouer quand même un petit peu avec lui, comme d'hab. Donc après vous imaginez quand vous allez avoir tout débloqué, tout ce qu'il va y avoir à faire, les laver, euh, tout ça, ça va être. Euh... Ah. Est-ce que tu veux jouer à la baballe Donc on va avoir deux animaux à laver comme ça. deux animaux à faire adopter et ça nous débloquera sûrement un autre euh, un autre truc donc on a des traits, bon elle n'est pas encore à on n'a pas le troisième trait on va laisser comment elle est Elle se les bons ventres. D'accord. Elle veut. Oui. Oh, je ne voulais pas lâcher mon appareil. Il y a des petits frises, hein, des petits lags. Si je m'accroupis... Voilà, on va aller poster la photo là-bas, enfin, du moins scanner la photo et on verra après le troisième trait, Ça sera fait. Donc avec les chats, par contre, vous jouez avec un pointeur laser, vous leur achetez des jouets, euh, voilà, pour, pour chat, on va la laisser faire sa vie. Ah, Elle comment, faim, soif, caca, on pourrait faire pipi. Elle est tranquille par contre, c'est un animal calme, espiègle. Donc calme, mais qui fait des bêtises. Allez, on va la faire adopter. plus infos. toc toc toc elle est prête à être adoutable trouver une nouvelle maison télécharger la photo euh, c'est laquelle c'est hein? celle-là hein? bon, ça c'est cricket là molly voilà ok faut pas se tromper hein Alors. elle aime pas le bruit, elle est calme, ça va, elle ne doit pas être glouton, elle n'aime pas les animaux promenades, je pense qu'elle est attendez, Hop, on en a un autre. Elle est pas gloutonne, euh... On va lui donner à lui. Voilà. On va attendre, comme tout à l'heure, que les camions, que le camion arrive. Donc, on va adopter deux chiens. Allez, va vers ta nouvelle famille. Oh, le petit regard qu'elle nous jette en coin. Allez. Qu'est-ce que ça va nous dire Est-ce qu'on a réussi l'adoption Ou est-ce qu'on l'a mal mis Mal placé Génial D'accord Bon, On n'en a raté qu'une. Donc, notre deuxième animal a été adopté. Débloquer une autre étoile de réputation. Donc, pour ça, ben, il faut adopter. Il faut... Euh... Est-ce qu'on est bon pour l'adoption Très bonne adoption donc, je vais aller voir au niveau de l'ordinateur. Il y a des petits frises. Alors, elle nous a donné 168 dollars en gage de gratitude. Ok. On est en bénéfice. On n'a pas de dette. Maintenant, on est livré à nous-mêmes. Donc, prochain point, on le voit ici dans les stats, c'est à 300. Donc, ça fait adopter encore des animaux. Donc, je vous laisserez découvrir par vous-même. Après, ce qu'il faut faire, c'est évidemment, après chaque adoption, nettoyer les cages. Vous sortez tout, vous mettez tout dehors. Euh, vous nettoyez bien la cage avec le balai, la serpillière. Et puis, euh, vous êtes prêt à votre nouvelle adoption. Vous pouvez adopter deux chiens à la fois. Donc, euh, pas de problème de ce côté là. Ça s'est monté plus vite évidemment, mais là pour vous montrer le jeu, je préférais en euh, ado adopter qu'un parce que ça demande évidemment énormément de boulot. Faut pas croire. Alors hop, évidemment nettoyer les crottes et j'en passe pour les prochains. Allez on dit au revoir à Booba. Oh les pauvres têtes, qui... ils ont des têtes trop... Euh... Trop mignonne quand il part, a l'air de dire merci. Félicitations de notre niveau de réputation à la, ferme, à la ferme latin. Donc, on a un nouveau niveau. Bon, et puis écoutez, on va regarder ça. Et puis on en restera là. De ce prologue, je ne sais pas combien de temps il dure. Mais euh, je pense que là, déjà, vous avez vu le plus gros. Et je pense que c'est un bon jeu pour les gens qui ont envie de jeu calme, qui adorent la simulation, etc. Donc ici, on peut supprimer. Donc, elle, elle nous a donné 244 dollars de gratitude. Ici, je supprime tout parce que sinon, après, je m'y retrouve pas. Et donc, on va aller dans le monde construction. On a une extension. Donc, on peut débloquer peut-être, euh, je dirais, ici. Comme ça, ça nous, permettra, ça nous permettrait de rajouter, vous voyez, des cages. Niveau chat, les chats peut-être aussi Alors, comment ça se passe pour ça Ça passe pas là, non Chercher la touche, faire pivoter. un petit carré c'est dommage à moins que je le tourne complètement comme ça voilà plutôt collé au plutôt collé au truc hein. parce que c'est au chouïa près apparemment ah, là j'avais une possibilité là voilà et est ce que je peux prendre euh, par exemple un, un vétérinaire je vais mettre où ça le truc maintenant dans l'autre sens je peux coller hein, donc ça va Hop. comme ça on a le vétérinaire nickel après qu'est-ce qu'on a en bâtiment autre bâtiment bâtiment ordures non on en a un entrepôt pour l'instant je ai pas besoin euh, bureau niveau 1 3002 ben, c'est ce que j'ai hein. donc euh, euh, meuble non on n'a rien entre mobilier il faut les DLC on a dit mobilier de lavage on en a un on n'a rien débloqué d'autre Lampe médicale, tac tac tac tac. Et mobilier de bureau. On n'a rien débloqué. En déco, non plus. Donc, il faudra d'autres jetons. Et accueillir un chat dans le refuge. Ce sera la prochaine mission. Mais on ne la verra pas ensemble. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Il est déjà sorti sur Steam donc depuis euh, le 23 mars 2022. Il est à 16,79 euros hors promo, mais c'est la période des promos. Donc, n'hésitez pas à regarder ou de passer euh, par mon lien Instant Gaming que vous avez sur ma chaîne Twitch. Vous payerez le jeu moins, euh, moins cher. Et euh, voilà, n'hésitez ben, pas à me faire des retours, ce que vous en pensez. Euh, et puis... Euh, en tout cas moi de mon côté je trouve ça sympa, relaxant, euh, j'aime bien, je continuerai à y jouer, je vous fais en tout cas des gros bisous, excusez-moi encore pour mon problème de diction, mais ça va mettre un certain temps à se, à se résolver, résolver, résolver, euh, voilà, donc euh, je vous fais plein de bisous et puis à très vite pour une prochaine vidéo, bye bye